La congestion, elle est partie, je suis maigre. Pourquoi tu fais le Frère, tu fais le mec musclé à côté de moi t'es en train de m'énerver bah, déjà, je suis plus maigre que toi, donc tu devrais être au deuxième plan et moi, je devrais me mettre là. On ne voit plus du tout et c'est réglé ok salut les guerriers et bienvenue sur fitness fusion on est là pour faire des fusions aujourd'hui on vous ramène à iron body heat c'est une ça, salle d'électrostimulation qui est ouvert euh, à Arras, Arras, tout simplement donc les gars c'est simple on va se mettre sur une chaise et ils vont nous envoyer des décharges pour se muscler ils vont nous mettre des électrodes sur le zizi et ils vont envoyer la blinde ah. de décharge donc là on part sur la chaise pour vous les guerriers donc si vous aimez ce genre de concept mettez oui, un mettez, like euh, non. On le refera pas. De toute façon on est mort après ça. Imagine là tu vas te prendre des décharges. C'est terminé. C'est mort, on le refera pas. Je le fais une fois, après je le ferai plus jamais. Parce que je sais très bien que ça va faire mal, je le ferai pas deux fois. Donc les gars, restez là euh, juste après le générique c'est parti. <musique> Ah oui, j'ai pas oublié Contract, contract, contract, et tu reviens à la Ok Et à quel moment on va Ça les... arrive ah, Allez c'est parti Vous vous occupez juste des couleurs et de la position. Ah ok ok ok Ah ouais d'accord ok Je dis stop quand c'est propre au niveau des clisses ok C'est à peu près du stop, ah, ah, c'est bon, assez bon. fort Ah c'est bon, là c'est bien là, on va pas aller plus haut Qu'est-ce qu'on peut jouer On va pas aller plus haut On va pas aller plus haut Ah t'inquiète, je vais ouvrir ça Ça va ces sensations-là, je les connais quand même, moi je les connais pas du tout Continue, ouais, c'est bon pour toi, pour les jambes. À oh tu vois, au niveau du bleu, il ouais. faut que tu sois déjà prêt en position. Ouais. Si t'es tendu au niveau du bleu, le rouge va arriver tu vas être... Voilà. Wow. là tu supportes plus. Tu contractes avant la machine, wow. tu vas pas subir. Et relâches. Voilà. Il y a tout un travail de gainage à faire alors. Ah, ah ouais, vois, ouais, ouais. je veux okay. dis ça, mon moi de vous ok C'est de la contraction volontaire. Travaille sur le principe de contraction volontaire. Là c'est fait, on assume ça. On va attaquer les trapèzes, ok Voilà ça bouge. gainer c'est compliqué. contracte, souffle bien. Waouh. Et tu relâches, on y retourne. On y retourne. Allez. Dors au-dessus oh, stop. Stop, stop. Stop, stop, Ok, Baisse, baisse, la crampe. Oh oh. Non, c'était déjà trop. J'ai <rire> pas de <aimer, non>, <rire> c'est <rire> ah, un J'ai pas un coup. Tu un de coup de coup de coup de de coup de coup de coup de de tu de coup de coup de de coup de coup de coup de de Abdos, contracte en gagne au maximum tes abdos, souffle Tu me dis pour les lombaires. Ok, ok, oh voilà, stop. Ah, moins fort. Vas-y, vas C'est vas plus ça, l'abdos Tu ah, vas équilibrer tes abdos. Oh, ouais, je sens que j'ai les abdos, là. Ok. Je crampe facilement aussi oh, avec... Les abdos peuvent baisser non. on, Pec, on ah, y va C'est pas, pas les abdos, c'est ah, les ah, lombaires. C'est mieux les abdos ah, Non, c'est piquant, c'est une sèche. Ah, stop Sur les becs Ouais. Suffisant Oh les abdos ça me le tue Je tue de tu tu la moyenne les... Ah faut baisser, faut que j'ai travaillé Je suis à 17 aux abdos maintenant Oh Je suis à 25 Ah, ah. 10 C'est gros ça Ouais je vais à Ouais je l'ai senti <rire> Allez contracte au maximum hein, tes bras bon Tu contractes Voilà J'augmente les bras encore Et tu dois l'arrache Toi la contraction elle doit être intense sur cette l'arrache Tu dois l'arrache Encore Les <rire> <Et> bras <rire> Ça m'a attaqué Les Les bras encore ou pas Contracte maintenant Fouf et voilà, ah. là tu ressens l'intensité, là tu contractes bien, tu souffres, tu souffres, et là, tu relâches. Tu voilà. un pied droit. Ok, d'accord. Encore un peu. Je sais pas si tu vas-y, vas-y, vas-y. La dernière, c'est la dernière les gars, là. Après, on passe sur une fente avant. Ok. Toujours la Toujours ma même jambe d'appui. <rire> bon, attention, il n'y a pas de temps. Encore Non. Ouais. Jean avant ouais. Ah oui, je me peux... je peux pas <rire> possible. Ah, d'accord, <rire> <rire> <rire> <rire> Contract. Oh, une oh. fleuve. Oh. et tu ouais. on un petit peu sur la le. ah. Position. Les Et pour les sous-dessus, ah. vraiment. mecs, ah. Les pas mal. C est c est plus Les, les, les ah. ouais, ah. ouais, <rire> <t> mecs, <rire> tu sais. Les va Ouais, t'as pas mecs, Les mecs, tu Les tu sais. Les mecs, tu sais. Les tu Les mecs, tu pour moi ah, C'est incroyable. Allez continue. Non. Contra, gain, maximum, prédit-toi, souffle. Voilà, là Tu Non, non, non, c'est 15 minutes sans arrêt. Oh, purée. Allez continue. Okay. Il va en On se battre, dès qu'on on va se battre. Alors, change de suite Allez, Allez, neuf. Ça doit être bon pour la je trouvais oui. pas... Parfait ça Allez, encore trois les gars Le prochain mois, ça sera... Non ah, Purée <rires> J'étais pas prêt Le prochain mot c'est comme le rolling okay, ok On va faire une... une barre à vide en fait, on va lever oh. le plus possible, venir coller la barre au... Donc ah, oui, les relâcher euh... C'est <rire> la C'est chaise électrique là <rire> Là c'est le rolling C'est le rolling, comme d'habitude Rolling de dos Ah stop c'est on contracte ah, et on pousse les couilles derrière, de là, de là, de tu viens de tirer. Ah, de encore, de encore, de encore, encore. Ah. Tirer comme ça, tu vois. C'est un hero Par contre, j'imagine que tu as une barre lourde. Donc tu de contractes de de tout de de volontairement. Viens, viens, viens, viens, Non, non, je calme. Pour la combiner On contracte sur la lâche. On a fait que la moitié Voilà. Je sens que ça t'attaque un petit peu de partout. Oh Non mais fallait pas le baiser C'est quoi cet escroquerie Ah, je vais avoir un place Non Donc chat on parle d'ici, on prend là au-dessus de l'autre, tu réfléchis sur ah, les jambes, un bras qui passe au-dessus de la tête et l'autre qu'on en est reculé ici. Oh Pour ceux la glace. J'ai un des bras dans le dos, fais gaffe. En fait, aussi, on à reste... <rire> oh, <a> souffler. Ouais. <rire> Il y a des signes tu es côté Et Ils ont fait la même chose, ils sont de l'autre côté. J'ai mon Dieu Voilà, mon prochain exercice sera une rotation du haut du corps. On va venir cibler les obliques pour approcher les obliques On va on sur les jambes, on va les bras autour des pommes, et on va piloter que le haut du corps, toujours du même côté. toujours le même côté, toujours le même côté, on va faire le deuxième après. Je remets me un peu les bras, ouais tu vois. il ne veut ah, pas souffler, Soufflez, soufflez, soufflez. Non, contracte-le. Allez, allez, vas-y, vas-y, vas-y. D'accord, on bouge pas aussi. Je veux faire des trucs, les trucs tout seul, c'est mes tablettes. Contrôlez vos mouvements, contraction, contractions, on à souffler, et tu relâches. Allez, on continue, dernier, après la même chose de l'autre côté, les gars. Allez, pousse-moi Edmineau, pousse-moi ici, pousse-moi. C'est un gros, on qui sent un bras, petit, un, un petit peu. Tant, fléchis, fléchis, tourne la gauche. Faites pouvoir se Allez, on continue, six comme ça. Ah oh. Allez position la barre blanc, contracte, il faut pas détendre, et on les ouais. bras, ouais. peu je peux pas, je ne peux pas. Tu peux pas ah. ah. ah. ah. Contracte un petit peu Contracte, contracte, contracte. Et là, et Tu peux pas oh. oh. on a ah. en plus Non, non, non ah. Essaye-le pas, vas-y, faut le tuer. Ah. Ah. Non, ah. écoute-le pas. Tu vas m'envoyer à l'hôpital hein, si jamais... ce que je un chaud, les gars On oh, transpire. ne ah, <rire> monte pas, pas bon, je C'était C'est la dernière C'était pas... Oh il a il fait C'est la dernière, c'est pour la route. Ah, les fesses <rire> <rire> Attention Non, <rire> non, non Oh c'est quoi ce truc de fou bah, bah, merci C'est vraiment je te C'est lourd aussi c'est laborieux, Bon, les gars, il y a de la vraie sueur là. On n'a pas fait semblant. Franchement, c'était dur, vous l'avez vu à nos bon, têtes. Bon, hein. c'est fion. Bon, voilà, les gars, on se retrouve à la maison pour faire le petit débrief de l'expérience là. Pimous, t'en as pensé quoi Pimous, il était très sceptique à l'idée de faire Les lélectro simulations Moi, je suis cassé. Euh, Moi, je suis cassé. <coughs> oh, mais c'était lourd. Franchement. franchement je m'attendais à un truc dur mais pas avec autant de ressenti. on ressent vraiment chaque muscle c'était lourd là je vous explique j'ai super mal aux biceps j'ai des gros bras et aux fessiers fessiers, fessiers je savais que c'était faible et ah non, euh... moi c'est c'est pas une question de faible c'est le ressenti c'était abusé dans les fesses ça fait bizarre dit comme ça moi de toute façon vous avez vu en vidéo nos têtes les gars on est arrivé tout baraque, oh, tout horrible. stock ils se sont dit cela. on va se répartir <rire> parce qu'en général ils ont des ils ont des darons des <rire> darons là ils ont vu deux mecs euh, jeunes assez musclés et ils n'ont pas fait semblant au niveau de Intensité. Moi je disais stop, il continuait, il croit que c'était un jeu. Non, moi je voulais être oh, le je poussais le truc au max. Ah non, et moi, je suis non. content, ils m'ont dit j'ai des bonnes jambes quand même. Je crois que tu je vais pas te mentir. C'est léger parce que bizarrement il y a des grosses cuisses et j'étais plus haut que au, au 10, niveau 10. des jambes. Oh c'est bon, on a flemme gros. Donc toi c'était basse intensité en fait. Non, moi j'étais basse intensité, j'étais bien. Allez, on entendait Mais que lui. J'étais à côté, j'entendais des <rire> J'avais des crans, gros, ça me faisait des crampes Et le plus chaud, c'est quand t'es pas prêt en position parce que t'as un timing. C'est ça, ben moi, c'est ça qui me nique T'as 3 secondes pour te mettre en place. Et si t'as des bras trop tendus alors qu'il faut être ici, pour des trucs oh, bizarres C'est fini, ouais, tes bras sont partis, tu peux plus les contrôler. Ça. Et ça fait mal. Mais sinon, en soi, là, euh, est la, la douleur, elle est, elle est soutenable parce que ce qui est bien, c'est qu'il règle l'intensité ouais. par rapport à votre force. Donc, euh, au début, on commence doucement. Si vous êtes à l'aise, il peut augmenter. Donc, tant que ça fait pas mal, vous pouvez dire d'augmenter. Et voilà, c'était lourd. Oh, J'ai fait... eu mal dès le début. T'es fou. Bon C'est des sensations nouvelles, hein. bizarre En tout cas, mais la transition, elle est là. C'était bien, j'avais envie d'essayer, je suis content d'avoir essayé. Ah, moi, moi mais... chauffé. beaucoup d'appréhension ouais, avait... à l'arrivée, j'avais peur. Quand ils ont commencé à nous équiper, j'ai commencé à me chier dessus. <rire> quand ils ont commencé à mettre les gilets et tout, dit, oh, on savait qu'on allait se prendre des coups de jus au final. Ouais, mais... C'est comme si on t'amenait sur une chaise électrique. C'est ah, ça T'as pas envie d'y passer. Moi, je hein. suis un chien, moi, on met <rire> un collier, on met des coups de jus quand je fais des bêtises en fait, c'est ça <rire> Non, c'était lourd, vraiment, c'était lourd. Après, les sensations, je sais pas comment on peut vous l'expliquer, mais au début, quand c'est lent, on dirait des petits massages. Genre, non, moi, c est c est des petits ronds. Comme si c'était une chaise, tu sais les chaises masseuses où Ouais, c'est ça. Et ça vibre dans ton dos, ça me faisait pareil. Et plus ça augmente, plus tu sens que ton muscle qui travaille, ouais. et là, ça commence à picoter. Et, euh, et moi, euh, bon, au niveau des fesses, j'avais l'impression qu'il y avait un mec qui s'amusait avec un vibromasseur derrière <rire> <le salon. rire> Et toi, de toute façon, à côté, je t'entends des Ah, ah moi, j j un mec, il s'amuse <rire> dans le cul, toi. il était parti plus loin que prévu. Mais non, franchement, c'était trop. Les gars, euh, la première séance, c'est pas un partenariat. On voulait juste essayer, ah voir que deux gros muscles euh, musclés euh, s'essayaient à ça. On aime bien. Je suis bien sûr essayer. que vous avez rigolé à voir nos oui. tout ça. Les gars, essayez juste pour le plaisir. La première séance, elle est gratuite. C'est pas un partenariat. On connaît pas Iron Il y en a Madrid. un peu partout en France, je crois. Il y en un peu partout, surtout dans les grandes villes. Euh, nous, on était à Arras, là, à ans, précisément. j'ai vu. Il y en a, a Béthune, à Lille, dans le sud. Vous devez en trouver aussi. Et euh, franchement essayez c'est gratuit Prenez un pote, allez-y vous avez kiffé, ça dure 15 minutes Les gars ils sont super sympas Franchement le personnel On a été accueillis comme des rois On aurait dit c'était nos potes ouais, tous souriants agréables Ils connaissent leur métier Ils sont coachs en plus tous la, euh, Ouais tous Et euh, bah franchement petite, lourd. petite douche à la fin serviette gel douche ouais. euh, BO tout ce que nous on avait bien. rien prévu hein, Vous laissez On organisé de sur la FF service de gamme, On hein. est arrivé Il y avait tout gel euh, sèche-cheveux douche Tout est propre Tout est nickel Les gens ils sont tous autour de vous Vous n'avez pas vous vous n'allez pas être seul pendant la séance. Et bonne ambiance, franchement, c'était lourd. J'ai kiffé. À refaire. Non. Moi, je suis... Moi, je vais je signer euh, Rendez-vous mercredi, on vous parlera de l'électrostimulation plus précisément. On va vous dire si c'est un plus ou pas euh, en musculation. Euh, les avantages, les inconvénients. Bon, pour ça, activer la cloche. Merci d'avoir regardé la vidéo entièrement. Odin, dis leur de liker la vidéo. Oh, ok, c'est sympa. Ça Likez la ah vidéo, <rire> abonnez-vous et on se retrouve le mercredi, c'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de Pimous, Rodin et Didjo. Force et fun.